Bonjour, une vidéo sur l'UMC Tesla. Donc, l'UMC pour unité mobile de chargement vous permet de charger chez vous ou en voyage. Donc, c'est un chargeur qui se branche sur des prises électriques normales. Donc, ça, c'est la prise qui vous est fournie. Vous avez aussi un adaptateur pour les prises type camping, voilà, qui est vendu par Tesla. Euh, il est limité à 13 ampères, donc vous pouvez le brancher sur une prise euh, renforcée, vous ne tirerez que 13 ampères maximum. Pour l'utiliser, euh, vous branchez en premier le connecteur dans une prise électrique. Et si la prise est alimentée, et si le chargeur récupère du courant, vous voyez la lumière verte. Donc là, vous pouvez brancher sur la voiture. Vous prenez ensuite le deuxième élément donc la prise type 2 donc en fait il y a un bouton dessus qui permet quand vous appuyez dessus d'ouvrir la trappe et donc vous branchez normalement la lumière bleue clignote quand elle passe au vert la voiture commence à recharger voilà donc là la communication se met en place surtout pensez à Réglez la puissance dans votre voiture. Là, ici, je suis à 13 ampères sur une prise normale. Je limite à 10 ampères, à 8 ampères même, pardon, puisque c'est une prise normale. Voilà. Et donc là, la charge est en cours avec l'UMC. Sur l'UMC, quand la charge est terminée ou quand vous avez arrêté la charge, donc le voyant bleu est allumé disant que la voiture est prête. Euh, à recevoir la charge ou que la charge est terminée et donc pour déverrouiller la prise de l'UMC vous appuyez sur le même bouton qui permet d'ouvrir la trappe vous entendez un clic vous pouvez l'enlever et ensuite ranger l'UMC tranquillement voilà